je vais revenir sur la loi de répartition stéréo que l'on avait vue dans la partie théorique. Sur Cubase, vous avez ici, voilà, loi de répartition stéréo du projet. Si je clique dessus, ça m'amène ça dans les préférences du, du projet et on voit loi de répartition stéréo avec moins 3 dB moins 3 dB, mais j'aurais pu changer ce réglage et le mettre à moins 6, moins 4, 5, 0. Donc, voilà, j'ai la possibilité de, de jouer avec ces réglages-là. Mais il faut comprendre ce que l'on va faire. Qu'est-ce que la répartition euh, stéréo Eh bien, je vais vous l'expliquer en euh, faisant une petite démonstration. Je vais aller sur ma table. Je vais mettre la basse en solo. Et je vais m'intéresser au pic-mètre, là, à cette valeur. Je vais quand même vérifier ouais, quelle, quelle boucle à chaque fois, voilà. Donc, en faisant jouer plusieurs fois la boucle, mais enfin une seule fois suffit, on s'aperçoit qu'on est à moins 23.1 moins 23.1 quand on a deux enceintes allumées. Parce que finalement, lorsqu'on va panoramiser, c'est comme si on annulait une enceinte. Donc je vais riser à gauche. Voilà, maintenant tout est à gauche. Je vais annuler mon mon euh, ma donnée de picmètre. Et bon la boucle, je vais faire finir la boucle et on s'aperçoit que là, finalement que ce soit sur deux enceintes ou une enceinte on est toujours à moins 23.1 c'est à dire au niveau de la même énergie donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire tout simplement que lorsque notre volume est au centre donc lorsque deux enceintes fonctionnent où, lorsqu'une enceinte fonctionne, on a toujours la même, le même, la même énergie. Donc, ça va vouloir dire que le logiciel compense le volume entre deux enceintes et une seule enceinte. Pourquoi le moins Parce que, en fait, le logiciel va baisser de moins de 3 dB au fur et à mesure que l'on revient vers le centre. Donc le centre est toujours moins fort que euh, les côtés. Voilà. C'est très simple. Et si on le fait euh, sur la droite, c'est la même chose. Bon et ben, forte cette connaissance, on va passer au réglage de nos euh, panoramiques.